L'invention de la technique de, de l'estampe provoque un véritable bouleversement puisqu'il y a une, une, une possibilité de diffusion qui est absolument inédite. À partir d'une planche de cuivre ou d'une planche de bois, on peut produire plusieurs centaines d'épreuves. Donc ça donne une une, un potentiel de diffusion euh, absolument euh, incroyable. Dans les siècles qui suivent, l'image va vraiment se diffuser dans, dans toute la société et on peut dire que l'image sera partout, dans les intérieurs, euh, aussi euh, dans la rue, dans, dans l'espace public. Ce sont euh, avant tout peut-être aussi les, les artistes qui vont s'approprier cette nouvelle technique. Certains artistes vont se servir de l'estampe pour diffuser leur, euh, leur modèle, pour diffuser leur art, pour diffuser la technique. Euh, et au au XVIe siècle, qui est une période euh, traversée par euh, d'importants conflits politiques, des conflits politico-religieux, et je pense notamment à la réforme, euh, l'image va jouer un rôle particulier, va devenir un objet euh, de lutte, et au XVIe siècle vont se multiplier autour de cette question de la réforme euh, des images politiques et des images satiriques euh, pour euh, combattre le camp euh, adverse.